Soumettez-vous à l'ordre, c'est l'organisation suprême. Non pas celle d'obéir à l'ordre, mais celle de se révolter. Le nucléaire, c'est votre avenir. Les zones contaminées sont saines. Il y a la douceur de vivre, c'est calme. Cette partie se joue en douze coups maximum.